c'est parti bonjour Antoine Tally bonjour Claude tu es chercheur CNRS et tu enseignes la biologie en licence première et deuxième année euh, cette licence c'est la licence frontière du vivant mais c'est qui qui l'organise cette licence alors c'est une licence de l'université Paris Descartes et qui est euh, hébergé dans les locaux du CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Et nous sommes au 21 e étage de la Tour Montparnasse, alors il ne fait pas beau mais enfin, on voit Paris de très haut, et c'est là que tu assures tes cours. Euh, J'ai constaté euh, qu'il y avait au fond de ta classe, devant de ta salle de cours, qu'il y avait des adultes, et je, je, ai, je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient enseignants. Mais pourquoi avais-tu des enseignants au fond de ta salle de classe Alors parce qu'on euh, est un lieu de prototypage, donc de temps en temps il y a des gens qui passent, et cette semaine est une semaine qui est un peu particulière, puisque c'est la clise la semaine de la classe inversée. Et donc, euh, puisqu'on avait une classe euh, euh, qui, était, euh, qui correspondait à ce thème-là. On a proposé de l'ouvrir, euh, euh, ce qui se fait peut-être un peu moins souvent dans l'enseignement supérieur. Donc euh, il y a des enseignants qui sont venus voir euh, cette classe euh, inversée, en fait, euh, renversée, pour être tout à fait exact. Bon, alors, parlons classe renversée. Alors, le principe, c'est de dire qu'on va demander aux élèves, non pas d'étudier un contenu qui a été préparé pour eux, mais on va leur demander de préparer euh, un contenu pour les autres. En d'autres termes, ton travail, c'est eux qui vont le faire. Euh, oui, ils vont faire même mieux parce qu'ils vont faire euh, le travail de la personne qui a écrit le livre. C'est ça leur, leur objectif. Leur objectif, c'est de remplacer le livre. Donc, en, en, en quelque sorte, voilà des étudiants qui viennent ici pour apprendre. Et en fait, ils doivent, en sortant, ils sont capables d'écrire un livre euh, en tout cas, ils ont euh, une bonne partie des bases. Euh, euh, L'idée, c'est que euh, ce qu'on cherche, c'est pas seulement à leur apprendre un certain nombre de connaissances, mais aussi de leur apprendre à apprendre. Et donc ça, c'est un des exercices qu'on utilise pour leur apprendre à apprendre. Alors, on pourrait peut-être regarder comment tu organises ton année scolaire pour euh, progressivement, je, je pense que c'est progressif, euh, cette classe renversée se met en place et quels sont euh, euh, l'ensemble des protocoles mis en œuvre Alors, on en a, on a pas mal. Euh, en, là, c'est quelque chose qu'on fait en deuxième année, en, dans le deuxième semestre de la deuxième année. Euh, évidemment, avant ça, on a fait plein de choses, notamment en première année, pour mettre ça en place. Euh, on a en première année... Un un protocole qui est, euh, je dirais, un petit peu plus simple, où euh, les étudiants euh, travaillent sur euh, un livre, et euh, ce livre-là, ils euh, l'utilisent pour, euh, pour avoir un contenu pédagogique. Euh, ils euh, lisent le livre, ensuite ils ont des questions auxquelles ils doivent répondre sur Internet, et ensuite ils ont un forum, et sur ce forum ils doivent poser une question et répondre aux questions des autres. Et ensuite on arrive dans ce qu'on appelle, nous, un cours. Et un cours, en fait, c'est un échange questions-réponses euh, entre les étudiants, les uns avec les autres. Alors François Thalé, il dit, mais il n'est pas le seul à le dire, il vaut mieux apprendre aux étudiants à poser des questions euh, pour lesquelles ils n'ont pas de réponse plutôt que leur apporter des réponses à des questions qui ne se sont pas posées. C'est un peu ça Ça fait partie de, de l'idée. Euh, euh, dans leur vie, toujours, une des choses qu'ils vont avoir à faire, c'est à répondre à un certain nombre de questions. Et une des choses qu'ils doivent apprendre à faire, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir ces réponses-là. Et donc il y a deux façons. Euh, soit on on identifie le fait que euh, ces questions ont une réponse et on, on va chercher la source, donc les articles scientifiques. Euh, soit on identifie qu'il n'y a pas de réponse et donc à ce moment-là on démarre des projets de recherche. Donc c'est la fa deux façons dont on répond à des questions et c'est ça qu'on essaie de transmettre aux étudiants. Alors ça c'est la première année, deuxième année Alors, Deuxième année donc on arrive en, en, au second semestre sur euh, ce protocole de pédagogie renversée. Au deuxième semestre et donc c'est à nous d'écrire la chapitre. Donc on s'est mis en groupe, là on est quatre, ici dans ce groupe-là. En groupe, l'occurrence nous on travaille sur une partie qui est donc la fonction et la forme animale. Euh, et donc en fait on va devoir écrire le chapitre nous-mêmes. C'est un peu un défi pour nous parce que euh, contrairement à ce qu'on a, Enfin toute l'année on a vu les, les chapitres et c'est des trucs assez longs, des, des choses très structurées, très complexes avec beaucoup de connaissances dedans. Et là c'est à nous de le faire. Euh, ça s'est structuré en plusieurs parties. Dans un premier temps on devait juste faire le plan. On n'avait pas le droit d'accéder à des, des, des connaissances. On n'avait pas le droit au livre par exemple. Pas le droit de regarder ce qui fait les gens l'année dernière. Parce que ce processus c'est pas la première année qu'on le fait. Euh, et du coup... C'était oui, c'était un vrai challenge pour nous de, de faire un petit peu tout ça et de, de, pouvoir, de devoir écrire ce chapitre. On est en train d'écrire le chapitre et du coup on a beaucoup travaillé sur le plan. On a beaucoup de parties, nous on a six parties par exemple, plus une intro et une conclusion. Et on a essayé de détailler au maximum les infos qu'on voulait faire. Et maintenant on doit essayer de chercher toutes les connaissances, les réorganiser, écrire en anglais sans faute, refaire les schémas. On est sensibilisé à, à chercher des sources fiables, par exemple des articles scientifiques, ou encore refaire des schémas pour questions de droits d'auteur, des choses comme ça. Et après avoir fait ce chapitre, qu'est-ce qui va se passer On va avoir cours comme donc, on a eu pendant ces deux années. C'est-à-dire qu'on va lire le chapitre d'abord. Ensuite, on va avoir un cours avec un prof où on pourra répondre aux questions. Et avant d'aller en cours, en fait, on a un quiz à répondre qui s'appelle le Mastering Biology. Et euh, donc, finalement, on fait ça tout seul chez nous. Et ensuite, sur le forum de la classe, on pose une question et on doit répondre à une autre question où on peut en faire plus. Et après, on arrive en cours. On répond aux questions, on discute ou euh, on lit des articles, des choses comme ça. Euh, donc en fait, si, bah, le prof il doit être dans, dans une des autres salles avec un autre groupe. Et en -ce fait, qu euh, fait ce, ce qui se fait, c'est qu'à la fin de chaque séance, donc à la fin de notre séance aujourd'hui, on aura euh, à envoyer notre progrès à un autre groupe et on recevra le progrès d'un autre groupe aussi de la classe et on aura à écrire un feedback pour ce groupe pour la prochaine fois. Et le prof, il prend un élève de chaque groupe pour aller voir le, le groupe concerné, pour qu'on puisse faire un feedback et donner des conseils sur comment améliorer le travail dans la, la séance-cours. En d'autres termes, j'ai l'impression que les, les élèves sont aussi évaluateurs du travail des autres euh, Oui, c'est à peu près ça. On peut rajouter des informations par rapport à ce qui a été fait, pour qu'ils puissent modifier et que, ce soit plus, que leur travail soit plus complet. Avant de vous inscrire à, ce, à cette formation, vous saviez que ça se passait comme ça Enfin, on a été informé au moment des portes ouvertes et sur euh, toute la documentation qui est disponible sur la licence, ton, sur le site et tout. Le processus exact de chaque cours et de chaque projet est quand même euh, une découverte à chaque fois qu'on commence un, un nouveau projet. c'est assez, assez sympa parce qu'en en, en faisant des projets différents qui demandent des, des compétences différentes, on se rend compte. Grand compte qu'on a avancé beaucoup dans, dans notre travail. C'est le dire par là votre camarade. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous apprend beaucoup à la fois au niveau connaissance, au niveau compétence, mais c'est aussi une grosse, une grosse responsabilité pour nous parce que euh, les chapitres que donc nous on fait, c'est les autres qui vont devoir les lire. Et en gros, c'est les seules connaissances qu'ils auront, c'est les seuls chapitres qu'ils liront, Du coup, euh, on est un peu responsable de leurs notes et tout ça. Donc, euh, c'est aussi une, ça nous apprend aussi pas mal de responsabilités. Je m'appelle Clémence et je vais faire un feedback au groupe 42. Donc, il s'agit d'expliquer de ce que nous avons compris de leur texte. On va également voir ce qui fonctionne particulièrement bien dans leur production et voir avec eux ce qu'on pourrait améliorer et ce qu'on pourrait proposer comme solution pour que ce soit plus fluide et compréhensible. Ça veut dire que vous avez reçu leur texte Oui et nous avons reçu leur texte et euh, nous, nous avons eu une demi-journée pour le lire. C'est dans le groupe qui a étudié le texte ou c'est vous toute seule euh, Dans le groupe, notre groupe a étudié ce texte. Et, euh, et nous avons réfléchi ensemble à des feedbacks. Merci. Alors du coup, euh, ce que nous avons compris, euh, c'est que vous aviez d'abord abordé euh, les échanges gazeux en premier. Euh, vous vous êtes focalisé sur euh, comment ça fonctionnait fonctionné, les différents types euh, de systèmes entre les différentes espèces, euh, avant de vous étendre sur la circulation sanguine et euh, sur comment l'ensemble de l'oxygène pouvait être acheminé jusqu'à l'ensemble du corps. Donc petit détail, enfin, on voit que euh, c'est un plan qui est un peu renversé par rapport à celui euh, du modèle euh, du Campbell. Et euh, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup on comprend mieux et ça suit une suite euh, plus logique. Euh, et euh, vous avez également fait une belle comparaison entre les espèces et euh, leur mode euh, d'échange gazeux. Donc ça c'était euh, vraiment très intéressant. Donc euh, dans l'ensemble, votre plan est, je trouve est très clair. Parce que vous avez vraiment fait un effort de synthèse et du coup euh, chaque notion est expliquée et bien détaillée et il n'y a pas de phrases trop longues. Euh, et du coup on voit vraiment que vous avez apporté un effort même si euh, les parties sont, restent encore à être complétées Comment vous avez vécu ce moment Une camarade est là pour vous, euh, vous dire bah, ça je pense que c'était bien, elle va poser des questions ça peut-être est à améliorer normalement c'est un prof qui dit ça Ouais, mais là c'est encore mieux parce que c'est quelqu'un qui a notre âge qui fait également la même chose de son côté et euh, ça nous donne vraiment euh, confiance dans notre travail parce qu'on a vraiment tous les points positifs qui sont listés et il n'y a pas vraiment de points négatifs qui sont donnés, c'est plus des améliorations à faire sur chaque chose. On n'est pas cassé parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est plus à chaque fois des améliorations qui peuvent... c'est du peaufinage. C'est nous dire ça, ça pourrait être mieux fait et on vous dit peut-être de le faire comme ça. C'est vraiment super bien parce que ça nous permet d'avancer très rapidement dans notre travail et à chaque cours on a ça et du coup ça nous permet de prendre un bout en avant directement en fait pour les autres groupes on perd du temps sur notre avancée mais on va la récupérer juste après donc c'est super cool euh, si, si je vous posais la question quelles sont d'après vous les compétences que l'on développe dans ce type d'activité où en fait c'est les, les élèves qui en fait fabriquent le cours euh, bah, On prend de l'assurance de l'autonomie énormément on va chercher nos informations nous-mêmes, on apprend également à travailler en groupe parce qu'on est, on est quatre là sur notre chapitre et donc il faut vraiment qu'on arrive à se coordonner parfaitement pour. Euh, pas, deux personnes travaillent sur la même chose, qu'on puisse être euh, tous compétents, qu puisse, euh, que tout notre travail puisse s'enchaîner parfaitement et qu'il n'y ait pas de coupure. Il faut vraiment que tout soit parfaitement fait. Du coup, ça nous forge vraiment un esprit de travail de groupe. Ça nous permet également de répondre à certaines deadlines, d'être dans le stress. travailler. c'est-à-dire en fait une limite dans le une temps. Limite, voilà, pour une limite, on doit rendre le, le sujet. Euh, par exemple, hier, on devait le rendre 4 heures après le cours. Du coup, on devait y travailler dessus. Mais on avait encore cours juste après, donc il fallait vraiment être rapide directement après. Donc ça nous apprend ça à travailler dans le stress, mais c'est vraiment intéressant parce parce qu'on peut faire quelque chose de, de vraiment bien un peu de temps. Donc on se sent plus fort Un petit peu, c'est vrai que ça, ça aide assez, mais euh, après on, ça vient au cours du temps, on est de mieux en mieux, mais au début c'est un petit peu déstabilisant, mais après euh, ça roule, tranquille. Alors tu as utilisé quand même une expression « ce qui marche bien », et tu as dit ensuite « ce qui marche moins bien », mais à aucun moment tu dis « ce qui marche mal euh, ». Ben bah non, c'est volontaire évidemment, on est sur une logique positive, euh, on pourrait utiliser d'autres termes, mais d'un point de vue psychologique, ça fait passer un certain nombre de choses. Et, et surtout, il ne s'agit pas seulement de, de, de pointer ce qui ne va pas mais surtout de pointer comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et ça, c'est quand on donne du, un retour aux autres, c'est quelque chose, une, une aptitude en fait qui est assez importante à apprendre, de ne pas être juste dans la critique, mais être dans la proposition. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on veut faire passer. Alors justement, est-ce que c'est aussi une façon de faire en sorte que ça soit un peu plus acceptable parce qu'il s'agit de père et qu'il ne s'agit pas de l'enseignant euh, non, euh, c'est vraiment, la logique c'est de les forcer à avoir cet es, cet, ce travail, cet, cet esprit critique. Euh, évidemment je, je pourrais faire les commentaires et, et même euh, je pense qu'ils seraient contents que euh, il serait, euh, il content quand je leur fasse les commentaires moi-même, ils seraient beaucoup plus sûrs. Là c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a cette incertitude, euh, le, le retour qu'on me fait, euh, je ne sais pas s'il est valable parce qu'il n'est pas donné par quelqu'un qui est estampillé. Moi, j'ai mon estampille de, oui. de chercheur CNRS, donc si je dis quelque chose, il y a des chances non négligeables qu'elle qu soit qu correcte. Là, il faut qu'ils décident si le retour qu'on leur fait est correct ou pas. Donc parfois, il faut qu'ils négocient. Vous nous dites que, est-ce que je ne suis pas sûr d'avoir compris euh, Ou euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt comme ça Et ils ne peuvent pas juste entendre il faut vraiment qu'ils euh, qu aillent jusqu'au bout et qu'ils voient s'ils si, euh, sont d'accord ou pas, euh, ensemble. Et donc, il euh, y a une étape de plus, je pense. Par contre, vous étiez pas loin. Vous écoutez ce ouais. que le rapporteur euh, présente au ou, oui. euh, Quel est votre rôle à ce niveau-là euh, De temps en temps, d'appuyer quelque chose. De temps en temps, il y a des commentaires pour lesquels euh, euh, on veut être sûr que, effectivement, la, le groupe qui est en face l'est bien entendu. Euh, éventuellement, euh, rectifier le moins possible. Euh, L'objectif c'est de ne pas les laisser dériver, d'étayer quand même le, leur travail, euh, mais leur laisser toutes les opportunités possibles pour qu'ils euh, fassent ça eux-mêmes, que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait euh, euh, par l'enseignant. Bon, euh, après ça, comment ça se passe ben Ensuite on reprend le protocole habituel, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront terminé leur chapitre, euh, ils vont le transmettre aux autres, et c'est ça que les autres vont étudier. Donc, il faut que les autres étudient ça, répondent aux questions, euh, comme s'ils avaient lu le, cha le, le chapitre du livre. Et donc, il faut que le contenu qui a été transmis par les, leurs camarades soit au moins aussi bon que, que celui du livre. Bon, alors, on ne va pas aller au-delà, mais moi, je me pose cette question. Tu es enseignant oui. Pourquoi tu utilises cette méthode-là euh, que, que, quel, quel avantage y vois-tu euh, Quel est le plus Parce qu'il faut qu'il y ait un plus, sinon tu ne le ferais pas. Alors, le, le travail sur l'esprit critique, euh, d'une part, et puis euh, la capacité ensuite pour les étudiants à apprendre seuls. cest l'objectif sur une discipline comme la biologie, où euh, les connaissances euh, évoluent très très vite et où il euh, y a des... Connaissances vraiment qui sont au cœur de la biologie, qui, qui changent tout le temps. Il est important que les étudiants soient capables de se recycler dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, et donc, euh, cette capacité-là, il faut la développer. Euh, S'ils si sont simplement capables d'apprendre le contenu que quelqu'un d'autre prépare pour eux, comment feront-ils dans 20 ans Il faut qu'ils soient capables eux-mêmes de décider si le contenu qu'on leur présente est correct ou pas. Et, et ça, ça passe par euh, ce genre d'exercice pour pouvoir être capables ensuite d'aller chercher eux-mêmes l'information. Alors, in fine... Euh, il va falloir que quand même les enseignants délivrent le diplôme. Euh, cela se déroule de quelle façon et comment euh, on utilise cette partie de pédagogie, de travail, pour faire en sorte qu'elle soit prise en compte dans la globalité d'évaluation Alors, en termes d'évaluation, ce qu'on va faire à la fin du semestre, c'est euh, une analyse d'articles. Donc, on va leur présenter un article scientifique et on va leur demander de, euh, de l'analyser euh, à travers une série de questions qu'on va leur poser. Euh, et finalement, c'est l'élément qui est clé dans le travail qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de trouver et de lire des articles scientifiques. Donc c'est vraiment le, le, la compétence principale qu'on veut leur transmettre euh, autour de ce travail-là, c'est la lecture d'articles scientifiques, et donc c'est ce qu'on évalue à la fin du semestre. Lecture d'articles scientifiques qu'ils vont chercher sur Internet. Absolument. Donc l'usage de, de, de, de l'Internet, euh, l'usage de ces nouveaux outils numériques est également prépondérant dans leurs apprentissages. Oui, mais ça c'est euh, chercher un article scientifique, euh, aller sur les bases de données d'articles scientifiques, c'est quelque chose qu'on travaille avec eux dès la première année, euh, pour qu'ils sachent le faire euh, assez rapidement. Alors, dernière question, la classe inversée, euh, moi j'ai vu les étudiants, euh, semble les rendre heureux, l'enseignant que tu es est rendu heureux par la classe inversée euh, Moi j'adore ça. Euh, le... En fait, quand je viens en cours, mon objectif c'est d'apprendre des choses. Ce n'est pas d'enseigner de des choses, c'est d'apprendre des choses. Et, et en fait, c'est la façon parfaite d'apprendre des choses. Je, en lisant les, les, les chapitres, il y a plein de choses qu'on va retrouver qui seront mais équivalentes, tu sais, bien, bien sûr, sûr évidemment. Bien sûr. Euh, mais on va voir des choses nouvelles. Ils vont penser à des exemples nouveaux. Euh, et donc, je vais apprendre des choses. Et c'est ça qui me, qui me fait plaisir, moi. Merci beaucoup, Antoine Taddy. Avec plaisir can like base your explanation of the sense on a structure you already presented and not say uh, I'm, I'm gonna present you the sense of sight and then two, two parts later explain then that they have eyes